Dans cette vidéo, nous parlons très brièvement de la question des biais de confirmation. Alors, les le biais de confirmation, c'est en fait euh, quand on surestime euh, l'intersection entre les preuves, hein, les faits, les données qu'on trouve euh, dans la littérature ou sur Internet et ce qui confirme les croyances. Et on sous-estime tous les preuves, les faits, etc. qui vont à l'encontre de nos croyances en euh, les considérant comme moindre. Ça, c'est le biais de confirmation. Euh, il peut, ce biais il peut intervenir à plusieurs étapes en fait. D'abord dans la recherche d'informations, ça peut être les, les mots clés que vous allez entrer euh, dans Google, ça peut être ensuite l'interprétation que vous faites des informations que vous collectez, et enfin la mémorisation, avec une mémoire qui est euh, sans doute un petit peu sélective. Et on va tendance à mieux euh, se rappeler des informations qu'on qu a vues qui allaient dans notre sens. Alors, les antivaccins, hein, qu'on qu appelle parfois les antivax, euh, sont souvent euh, utilisés comme cas d'étude de biais de confirmation. Ce ne sont pas des gens qui vont euh, renier la science, hein, toujours. Hein, ils vont souvent euh, chercher, connaître des articles scientifiques qui vont prouver, ou en tout cas tâcher de prouver. Euh, l'impact euh, de l'aluminium hein, qui, qui permet de stabiliser les vaccins sur la santé, des choses comme ça, mais qui vont en général beaucoup mieux mémoriser ce type euh, de, de faits ou d'articles scientifiques que euh, des articles qui montrent l'innocuité ou en tout cas euh, l'intérêt en termes de bénéfices risque des vaccins par rapport aux au risques. Et donc, en fait, ils ne sélectionnent que les informations, les articles, les faits qui vont dans le sens de leur croyance. Et ces biais de confirmation sont euh, la raison derrière les études en double aveugle. C'est-à-dire que quand on va tester un traitement, euh, ben, ça peut être un, un vaccin contre le coronavirus, ça peut être un médicament, euh, on va euh, faire en sorte que ni le médecin, ni le soignant, ou ni le chercheur, ni le patient qui reçoit le traitement ne sache quel traitement ils ont eu entre le vrai, celui qu'on essaie d'évaluer, et le placebo. Et ça, ça permet, en tout cas, ce n'est pas le seul objectif des études en double vague, mais c'est clairement un des objectifs principaux, c'est éviter que des biais de confirmation, la croyance que le chercheur peut avoir, ou le médecin peut avoir sur l'efficacité d'un médicament, affecte les résultats de l'expérimentation.